Nous prions un chapelet des mystères douloureux sur le thème du carême au nom du Père et du Fils Saint-Esprit soit-il nous prions dans la divine volonté donc Seigneur multiplie les grâces à l'infini sur tous les temps passés, présents et futurs multiplie les grâces à l'infini partout et toujours et nous nous unissons à tous les anges, tous les saints tout ton corps mystique pour euh, demander la conversion de des dirigeants de ce monde, particulièrement Vladimir Poutine, Emmanuel Macron, Joe Biden. Donnent la paix à l'Ukraine, donnent la paix au monde entier. Donc, euh, premier mystère euh, douloureux, le repas pascal. Notre Père, qu'êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel.